Ben ça y est, tu es arrivé à la fin du MOOC et ben bravo, je te félicite, j'espère que tu as appris énormément de choses sur Sigfox euh, moi en tout cas j'aurais pu passer encore plus d'heures parce qu'il y a plein de choses dont je t'ai pas parlé, euh, mais je pense que déjà c'est bien là, la bases. Euh, il faut savoir qu'on n'a pas parlé des downlink par exemple, qui permettent de redescendre des informations du réseau vers les objets on n'a pas parlé du chiffrement sur le réseau, qui est aussi quelque chose qui euh, peut être assez intéressant, et puis on n'a pas parlé de tous les autres services que Sigfox crée comme Bubble par exemple ou de l'ultra low cost ou de l'ultra low power qui est en train d'arriver enfin voilà c'est tout un tas de sujets en fait qui sont derrière Sigfox euh, qu'il aurait été un petit peu long de te décrire entièrement euh, maintenant mais écoute j'ai fait mon maximum déjà pour donner les bases j'espère que je t'ai donné envie d'aller plus loin et si tu veux apprendre d'autres choses sur Sigfox j'ai posté beaucoup beaucoup de contenu sur le sujet euh, sur mon blog qui c'est disque91.com donc je t'invite à le suivre je t'invite à regarder tout ce qui a déjà été écrit et puis les futurs articles qui vont arriver si tu veux te tenir informé euh, j'essaye toujours de, de faire des choses qui sont assez courtes assez concises. en tout cas avec euh, ce MOOC et eh ben, tu as à mon avis les bases qui te permettent de comprendre les articles un petit peu touchy que des fois euh, je peux écrire sur le blog voilà et eh bien écoute euh, je te remercie d'avoir suivi le MOOC jusque là n'hésite euh, pas à me contacter si tu as des questions moi j'adore échanger sur cette techno mais aussi sur l'Aura One hein. j'aime autant l'Aura One que Sigfox donc on peut échanger sur tous les LP 1 ce sera vraiment avec plaisir euh, mon contact encore une fois disque91.com et puis ben, regardez aussi les autres vidéos de ma chaîne abonnez-vous euh, je fais un podcast régulier aussi sur l'IoT où je parle de, de l'actualité autour de, de Sigfox et l'Aura donc voilà plein plein plein d'occasions d'apprendre encore des tas de choses sur cette chaîne euh, et une dernière fois, je te remercie d'avoir euh, profité du confinement pour apprendre de nouvelles choses sur ce, ce, cette révolution que je trouve absolument extraordinaire de l'IoT et dans laquelle les LP1 et Sigfox en particulier jouent un rôle qui est prépondérant. A bientôt